Oh, cette journée là, ça me saoulé. Salut YouTube, devinez d'où je... je reviens. Salut YouTube, YouTube, devinez je je tu, tu, Aujourd'hui je... Aujourd c'était la rentrée pour moi Et c'était euh... génial Ouh Pour vous mettre le moral à zéro je vais vous parler de Donc du coup, elle plaît... Donc du coup, elle plafonne... les est à 20 ans, pour les élèves Le j'ai pas tout compris hein Moi, ma on... Moi, monsieur Loulard, vu que c'est un fou, c que es de j'ai juste un toutes les blagues en les mélangeant dans le même pot Du coup, il n'y a plus de crèche Où va le monde, bon sang Ah ça... Ça, ça, ça, ça. Bisous Même les profs ça doit les saouler. Oh non Ah oh non pourquoi ils ont fait ça Allez pour dédramatiser l'atmosphère, dans un village du nord de la France, des élèves font leur rentrée dans un yurt. Regardez ça. Ouais ouais, je crois que je vais m'arrêter là.